Ben bonjour, moi je suis Richard Lebain, ça c'est mon petit frère Clifford Lebain. Ben moi je suis vers Florian depuis en Haïti, ça, depuis en 2017. J'avais écrit Florian. C'est-à-dire depuis en 2017, je suis vers Florian, mais je suis arrivé au Canada en 2019. Dès mon arrivée, j'ai vu les prix de Florian, j'ai dit "Oh my god, je ne peux pas faire ça moi." <rires> <rires> mais mais j'ai pris une formation de dropshipping qui m'a un peu changé la mentalité. J'ai dit après après avoir pris et la formation de dropshipping, ça m'a ouvert les yeux et aussi le Covid aussi. Après le Covid, j'ai décidé, j'ai pris la formation de Florian. Mais on avait un petit problème parce que nous, on est personne réfugié, c'est-à-dire on ne pouvait pas prendre de marge de crédit. Mais moi et mon frère, on avait fait à peu près 100 000 dollars de dropshipping. On a tout pris pour investir. C'est-à-dire, on a pris les 100 000, c'est-à-dire on est resté à zéro pour tout investir dans l'immobilier. Je ne regrette pas d'investir les 100 000 dollars. On a pris deux immeubles. Le 13 décembre, on va signer chez le notaire. Je remercie beaucoup Tori qui nous a aidés pour les deux immeubles. Alors, euh, comme mon frère l'a expliqué, en euh, 2020, on a commencé avec le dropshipping et mon frère était déjà au courant pour l'immobilier avec Florent, mais moi, je n'avais pas beaucoup d'idées avec l'immobilier, mais je suivais mon deux frère. Alors, dès, dès qu'il s'entreprend de quelque chose, je le suis. C'est lui qui a commencé avec le dropshipping, je l'ai suivi, avec l'immobilier pareil. Alors, quand on a commencé, on a commencé avec, euh, avec le coaching euh, juin 2022, on a fait nos tournées de beurre, Vu qu'on est résident, on est, non, on est résident temporaire et demandeur d'asile, tous les banques nous refusaient les marges de crédit, mais on nous accordait des codes de crédit. On a pu débloquer environ 100 000? 100 000 en tout, les deux, en code de crédit. En code de crédit, mais pour, pour les marges de crédit, on a juste pu débloquer 20 000 avec l'entreprise de mon frère. Et... Alors, comme on avait déjà de l'argent, on a dit qu'on a, a commencé le coaching, on va, on va utiliser notre propre argent parce qu'on était déjà préparé à ça. Et on a tout utilisé pour investir dans l'immobilier. C'est ça.